Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille, ouais. Donc là, comme tu peux le constater, le Paris Saint-Germain vient juste de faire un match nul. Franchement, je sais ce que vous vous dites. Ouais, bien fait pour toi. Voilà, alors, il est où Hakimi Il est où Mbappé Il est où Messi Il est où Neymar Alors, le roi Tu la fermes. Là, on a vu que Monaco, là-bas, on ne paye pas d'impôts. Et ça, ça pèse sur le jeu. T'as vu comment ils couraient partout Ils ont mis trop d'intensité. Les mecs étaient partout. Ils ont mis de l'intensité à gogo. On aurait dit des gogo danseurs. En plus, ils sont habillés en rouge et blanc. Ah là là, ils ont commencé à se dandiner partout sur le terrain. Nous, on ne comprenait pas. Ils ont commencé à faire des fautes, plein de fautes. Ils ont cassé Neymar, ils ont cassé Messi, ils ont cassé Mbappé. C'était un match d'UFC ou un match de foot. Là, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pas parce que, monégasque, tu ne payes pas d'impôts et que chez toi, il y a des princes, vous êtes en mode principauté et que chez nous, on est en mode Hidalgo, que vous pouvez venir faire les malins. Vous avez cru que vous auriez pu gagner contre nous Bien sûr que non. À l'époque où on était avec Pochette de Lino, vous nous auriez fracassé. On va pas se mentir. Là, maintenant, on est sous l'air Galtier. Tu comprends Galtier, tu as vu quand il a sorti Messi, comment il était fier ha Ben ouais, mais avant lui. Tu sais c'est qui comme joueur qui sortait Tu vois, il sortait les euh, Bamba, les, les, les, les, les Andy Delors. Tu vois, c'est des joueurs comme ça qui, qui disaient « Bon, allez dehors. » Là, maintenant, il fait sortir Messi. Il est dit ouais bien joué Messi c'est bien allez va t'asseoir tu vois ce que je veux dire non en tout cas franchement Galtier on est content de voir le Paris Saint Germain jouer comme ça avec autant d'intensité mais bon j'ai pas compris on a mis trop de poteaux qu'est-ce qui s'est passé là Hakimi il met des poteaux Mbappé il met des poteaux Messi il met des poteaux vous avez compris les règles du foot les gars ou pas vous savez que le ballon doit rentrer à l'intérieur ou bien vous vous êtes dit bon allez on va se compliquer un peu la tâche viens on essaie de mettre un poteau rentrant non commencez pas à faire des trucs comme ça il faut respecter l'adversaire tu comprends Là, c'était Monaco. Avant, là, Monaco, ils nous fracassaient. Souvent, hein? Et là, on a vu voir que là, ils sont toujours, toujours, toujours costauds euh, contre le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, tout ce que je sais, hein, c'est que là, Neymar a toujours, et répondra toujours présent. Vous avez vu Il a mis son petit penalty. Et là, il n'y a pas eu d'histoire de je ne sais pas quoi. Le penalty est rentré comme une lettre dans la boîte lettre. lettres. Tu vois ce que je veux dire C'est rentré flou. C'était vraiment, absolument magnifique. Tu sais Neymar, à chaque fois qu'il touche le ballon, hein, moi, c'est comme si je voyais un joli clip d'une femme absolument magnifique avec des courbes. Tu vois, ça bouge tout seul. Tu vois ce que je veux dire Vous, vous voyez un joueur comme ça, qui est là, avec, avec un beau visage et, et qui fait des gestes techniques. Non Dès que Neymar il touche le ballon, le clip se met en marche et je suis en extase. Je suis là, je regarde ce joueur absolument talentueux et qui qui respire le foot. Tu comprends Et là, je suis content. Hein? Je suis content malgré le match nul. Tu comprends Parce que là, ce que le Paris Saint Germain est en train de montrer, c'est pas une image de bambin où on est là, on n'est pas satisfait. Les mecs ont tout donné. Tu comprends